On parle de lumière dans votre cuisine équipée, c'est nouveau, c'est une superbe nouveauté. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Dans les vidéos qu'on avait consacrées au salon de la construction, on vous parlait des nouveautés. On n'avait pas encore reçu cette nouveauté. Et je vais vous en parler pour plein de raisons. Tout d'abord, ce sont des créateurs, ils sont ou quatre qui ont créé ça, ce sont des créateurs hollandais, ça s'appelle Janssen and de Bont, c'est une réelle innovation, ça fitait parfaitement dans notre cuisine, c'était du noir, mat, etc. Et je trouve que l'ingénierie d'abord, parce que c'est une toute petite usine, c'est vraiment, j'ai rencontré même le gars qui a créé ça, c'est un mec qui a 25 ans, 26 ans, ils ont créé ce genre de choses avec deux copains, avec un copain, donc ils sont deux en fait, et ils ont créé trois lampes pendant Wall et Shelf, Shelf Premium pour une modification. Donc, trois familles de lampes avec une simplicité et une idée. De ne pas toucher la lampe pour l'allumer et pouvoir avoir quelque chose de relativement flexible. On est sur une grande ici, on est sur une, une assez grande, on est sur 2m80 de lampes suspendues, super design, super facile à alimenter. Et donc, vous allez voir ici, on la coupe, on l'allume, voilà, sans la toucher. Ça s'allume au dessus, ça s'allume en bas, mais pour plus de facilité, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais éteindre le showroom pour pouvoir vous montrer lumière tamisée, ce que ça donne réellement au-dessus. Là, on est sur une lumière de travail. Là, c'est une lumière d'ambiance, vous voyez. Petite lumière d'ambiance et on sait faire lumière de travail. Mais tenez votre main ici plus près. Ouf, et on a, à ce moment-là, l'éclairage qui se fait un peu plus fort. Mais on sait aussi monter au-dessus. Regardez ma main au-dessus. Là, elle n'est pas éclairée. On monte au-dessus et on a une lumière qui s'égalise dans les deux côtés. Voilà. Et on sait même encore, si on a envie, voilà, la passer complètement au-dessus, ou, vous allez voir, choisir différentes couleurs, car c'est une vraie multitude de facettes que vous avez. Voilà. Alors, il faut simplement attendre que ça se... Ça clignote, voilà, hop. et là, la lumière au-dessus est sélectionnée en rouge. Maintenant, on peut couper la lampe, rallumer en bas, diminuer l'intensité. Alors, vous avez vu comment éclairer son îlot. Bon, en plus, là, on n'a pas de haute. La haute, elle est un, introduite dans la plaque de cuisson. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment très innovant. Mais alors, deux autres choses. On veut mettre une étagère. On veut rétroéclairer une étagère. Pas simple, pas tellement de choix sur le marché non plus. En plus, là, ici, avec un rapport qualité-prix, Très, très correct, vous verrez. Ensuite, on veut éclairer, par exemple, le bas de ses meubles. Souvent, ben, qu'est-ce qu'on fait On met des lampes sous les meubles le hauts. Ok, ouais. mais on a envie d'éclairer le mur, d'avoir haut et bas, etc. Comment on peut faire Alors, il a existé des crédences dans lesquelles on venait défoncer des lampes. Ok, mais voilà, est-ce qu'on peut, n'y a pas moyen de changer Et donc, ils ont sorti... Wall. Plusieurs tailles, évidemment. Wall, ici, c'est extrêmement simple. Presque même fonctionnement que le pendant que vous avez vu. Donc, ici, voilà, vous venez... Allumer, éteindre, on repasse au-dessus. On peut carrément éclairer le dessus pour une ambiance. Le soir dans la cuisine, on n'éclaire que le dessus des meubles. Ok, on veut donner une ambiance équivalente un peu partout. Voilà, hop, on vient changer la couleur. Alors, bien évidemment, ils ont sorti la shelf. 30 km on sait mettre dessus. On peut la passer en blanc chaud, comme vous voyez, ou on la passe en blanc froid. Facile, on la coupe, on l'allume, on est replacé en blanc chaud. On peut même mémoriser ça, si on ne veut pas toujours avoir le, le blanc froid. Mais particularité, Regardez. Si vous avez une grande étagère et que vous ne désirez travailler que du côté droit de votre étagère et pas allumer le côté gauche, pas de problème. Après, vous pouvez très bien prendre votre lumière, la raccourcir un peu. Voilà. Et venir travailler ici du côté. Sinon, voilà. Vous l'éteignez, vous la rallumez. Voilà. Et vous savez, ça fait simplement jouer avec votre lampe ici. L'intensité. Hop, et on peut placer à ce moment-là en blanc froid. Vous l'agrandissez pour avoir la lumière complète. Vous ne travaillez que de l'endroit où vous voulez. Alors, il faut savoir que ça m'amuse énormément de jouer avec ça. Vous imaginez même pas à quel point. Et vous savez, vous amuser avec votre lampe. En fait, c'est pour ça que la gamme premium est très intéressante et très pratique à montrer. Maintenant, voilà, est-ce que ça éclaire au-dessus Pas de problème. Vous maintenez votre main appuyée. Vous passez sur le dessus en lumière d'ambiance, décoratif du soir. Ça va salon, ça va, ça va dans les cuisines. Vous maintenez votre main appuyée bien évidemment, ça va clignoter au-dessus, elle est en mauve, une couleur mémorisée, ça clignote, vous changez les couleurs au-dessus, vous avez compris, hein. c'est le même système pour toutes les lampes, vous attendez un peu, on leur repassé sur un petit bleu vert, un bleu haut, je vois, elle clignote, elle a terminé, vous pouvez l'éteindre, vous, vous la rallumez, on peut mémoriser le blanc, on a plusieurs gammes de blanc et vous pouvez vous amuser avec votre lampe, je vais travailler du côté gauche, ou simplement j'amène la lampe avec moi du côté droit. Main mouillée, main sèche, on fait ce qu'on veut, avec cette lampe. Voilà, vous avez l'effet de la nouveauté. Pour moi, c'est une réelle innovation. En plus, de nouveau, ce sont des jeunes qui ont créé ça. C'est vraiment des gens très, très ambitieux. Je vais vous montrer ça. Je le remets comme noblement. Voilà, voilà regardez, je change la couleur du show ici. Oh, c'est impressionnant, c'est vraiment superbe. Donc ce sont vraiment des jeunes qui ont créé ça, ils sont ambitieux, ils se sont vraiment démontés, ils sont venus même me l'expliquer en magasin. J'ai trouvé vraiment que la démarche était très très intéressante à montrer. Et moi je pense que dans ce genre de monde, il n'y a pas souvent une innovation en dehors des fois des grandes surfaces d'éclairage. Donc là, on se dit bah, super, quelque chose de nouveau et c'est typiquement cuisine, un peu salle à manger pour étage, mais ça reste relativement cuisine équipée. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous montrer cette nouveauté. Voilà, Janssen and Bond ce sont des éclairages noirs, mat pour le moment. Shelf, shelf premium, wall pendant plusieurs tailles, mais au moins, on change un peu la vision classique qu'on a d'une cuisine. Et pour tous ces îlots où on ne veut pas d'éclairage, on veut un éclairage design, pratique, discret, et on ne doit pas toucher avec l'interrupteur, eh bien voilà, il y a des solutions qui existent et qui sont vraiment très, très, très, très, très belles. Et franchement, elles sont installées ici. Franchement qualitativement ça tient la route merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires des pouces vous connaissez tout ça mais voilà ça fait toujours plaisir merci à toutes et tous on est de plus en plus d'abonnés on est au delà de 22000 peut-être quand la vidéo sortira on sera peut-être à 23 000. ça nous fait super plaisir nos réseaux sociaux instagram facebook pinterest twitter mais depuis peu on a sorti des podcasts. Oui, on défitait grand dans le monde du podcast. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Nos expériences, nos envies, des longues discussions, des séries sur mes passions. On a fait café, on a fait jeu, etc. Vous allez voir, c'est voilà, un vrai plaisir de pouvoir tourner ça. C'est beaucoup plus relax et on prolonge l'expérience avec nous. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao